Ah ou mettre sa fondante en saucisse Ah super. Eh super, mais ben, mm -hmm. de Diazot arrête de mettre sa fondante en saucisse. Mm -hmm. comprends pas moi mm -hmm. où, mette pas sa fondante en saucisse. Non mais à maman met sa fondante de... en saucisse. Non, tu mets pas sa fondante en saucisse. Euh, tu comprends pas le budget attend l'année prochaine pour la réunion! Je T'as, y'a m'a Jean-Claude, j'ai été tout faire, il avait la fièvre, tout est serré, la main, me mal bonjour, maintenant, moi je suis fatigué aujourd'hui. Alors comment ça va la bouclate Ah au qu'est-ce Bien sûr Il m'a appris ton pote Euh... Mange mon cabot... Euh... ma mackerel... Euh, la politesse, quoi Ah ouais, quoi. puis il a mis. Ah, ça m'a il ne met pas moi dans la tête Il m'a monté juste comment commander un pain bouchon, avec un billet d'eau et c'est tout Il m'a pas monté rien. Alors, dis moi un peu, depuis quand on a quitté la réunion, là je la quitte la réunion depuis un moment maintenant, donc je vais pas l'intéressant, mais je cause bien français maintenant, si tu vois ce que je veux dire. Hé, Pépapi, qui la pâte cochon, j'ai où là Oh oui, ne t'inquiète pas, dans ma valise j'ai mis aussi du boudin. On mange aussi du boudin ou? Ah, pour quelle gros douce il j'ai pas quel gros douce. Oh non, j'ai oublié, mais au pire, chez où nous va manger un bon si de lapin Bonjour à tous, ici le commandant de vol. Mon an annonce. Bichi à T'es déjà son an de je crois, je crois, je crois, devine sur quoi je tombé, le frère. Devine ce quoi je tombé. Un pis mal, le frère. Euh, tu sais pas tu vois les flics? <rire> Des conne qui m'attrapent, <rire> ma fille, mais mon frère. Hé hé hé hé! qui pèse, Macron. Arrête, à coupe-dit. Tout le temps, même ça fait un coup, tout le temps! Tout en pomme à la comment Moi, je suis fatigué, mon nom. Quand on est malade, prends Ferragon, prends de lui prendre. Arrête moi le rhum. Ou que les poètes Mais ça, c'est quoi Ou pire tous les soirs. Mais... Be... Mais aussi moi Catherine. T'es qu'à faire de se les gars, j'ai dis où là J'étais le râle dans les hauts, tous les deux en solo, là Ouh, donc pas de bête. <rire> ou de canard, les noirs